Donc là, je vais te parler euh, de la couverture de mon euh, deuxième euh, ouvrage, qui est euh, « Ataraxia, la quête des médiateurs », dont je suis euh, très fier d'avoir euh, réussi euh, à aboutir ce projet. Le pitch. Atlas est seul dans son habitat. C'était un survivant au milieu d'une terre inondée par un déluge. Grâce à une machine révolutionnaire qui lui permet de voyager dans les souvenirs de n'importe quel être vivant, il va enquêter dans la mémoire de ses parents pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. A la lumière de son investigation, va-t-il avoir encore l'envie de sauver l'humanité et de reconstruire sur de nouvelles bases C'est une couverture que j'ai aussi réalisée moi-même. C'est d'une peinture au départ et après j'ai rajouté des éléments sur Photoshop en, en création graphique numérique pâture à la critique au démarrage. Comment euh, l'aborder Déjà, on peut voir euh, que dans le coin en haut à gauche, il y a euh, le symbole de Roburos qu'on retrouve euh, dans mon premier, mon, mon premier bouquin. Donc c'est un, un rapport, parce que pour moi, la première phase euh, qui amène à, à la résolution d'un problème, c'est la gestion de son Roburos. Et le Roburos, on le voit dans mon premier livre, effectivement, et une phase de rumination, de, de, de prise de tête, euh, voilà. Donc je disais que le robot, c'était la, la problématique, et Ataraxia, enfin, en tout cas, la, la, la formalisation de la problématique, et Ataraxia, et euh, la formalisation des solutions pour sortir des problématiques. Ataraxia est aussi un mot grec, comme les Roboros, mais je vous invite à aller voir euh, la vidéo qui parle de euh, Donc atarexia, étymologiquement, et euh, absence de trouble, le A étant privatif. Et on retrouve encore, comme dans Roboros, quatre lettres principales, le A. Voilà. Donc ça je trouve ça hyper intéressant euh, que dans mon univers, hein, les deux mots. Euh, ils aient euh, quatre lettres identiques euh, récurrentes. Bon, c'est peut-être sûrement lié au, au fait que ce soit un, des mots grecs, mais en tout cas euh, j'ai trouvé que ça c'était assez, euh, assez euphonique, c'est-à-dire euh, quelque chose qui, qui sonne bien, qui, euh, qui est même visuellement agréable à, à lire. Et je trouve que Ataraxia est un, un très très joli mot. Euh, Au-delà du concept que j'ai développé euh, là-dessus, euh, c'est un très joli mot. J'utilise ce mot-là parce qu'au départ, il était euh, connu, euh, même si je ne maîtrise pas le sujet, des stoïciens, des épicuriens euh, dans leur euh, démarche de sagesse. Donc, c'était déjà une, un mot utilisé euh, dans la philosophie euh, antique euh, pour la recherche de sagesse. Donc, moi, je prends ce rapport-là. Et en fait, avec les moi, j'étais cherché tout ce que je pouvais trouver euh, dans les philosophies. Euh, à travers le monde et à travers les, les, les époques de ce que j'ai pu me renseigner en tout cas euh, ou dans les religions ou dans les euh, principes de développement personnel pour aller vers cette absence de trouble et cette recherche cette quête du bonheur cette quête de sagesse ou de bonheur via la sagesse euh, qui sont pour qui est pour moi euh, la démarche euh, qu'emprunte euh, ce que j'appelle les médiateurs les médiateurs pareil ce sont les médiateurs universels euh, voilà qui sont en fait tout le tout livre est, est fondé sur cette quête là donc je vais pas pouvoir faire un résumé euh, trop, trop trop trop réducteur mais euh, voilà je pars du principe qu'il y, y a une une typologie de personnes qui sont euh, des personnes euh, avec un trait de caractère prononcé sur l'hypersensibilité ou l'hyperémotivité euh, pour des raisons que j'explique et je révèle là dedans et euh, qui sont des, des raisons euh, qui sont en fait pour moi l'interprétation d'une loi de la nature qui est assez évidente, qui est celle de la loi de l'équilibre. Donc tout est fondé sur l'équilibre, c'est dans ma recherche philosophique principale. Et en fait l'Ataraxia va venir mettre en place l'œuvre du médiateur dans sa recherche d'équilibre. C'est pour ça que c'est une recherche aussi d'harmonie, et que la structure même visuelle de la couverture est assez harmonieuse et équilibrée. Si on prend le, le, la couverture, le symbole principal est vraiment au centre. Voilà. Parce que c'est centrage, mais c'est aussi une idée de, de centre, d'épicentre, d'équilibre, etc., etc. Donc il y a plusieurs choses à voir dans cette couverture. La première, on va commencer par le symbole principal. Le symbole que j'ai conceptualisé en prenant les symboles déjà existants pour que ce soit plus facile et plus clair pour la plupart des gens. Déjà, je peux dire, avant même de parler de symboles, qu'il y a une progression visuelle. C'est-à-dire qu'on part d'une structure qui est assez euh, sombre, noire, donc, une euh, sorte de ténèbres euh, qui serait plutôt euh, liée au, au poison noir dont je parle de, dans le livre et à cette euh, problématique d'émotions désagréables, d'émotions euh, négatives, si je les juge euh, dans ce sens-là, sur, euh, euh, on va dire, la. La perte que l'être humain a de ses émotions agréables dans des conditions qui ne qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de se construire de manière convenable. Donc ici, on a cette transition entre le noir et là le bleu, le vert, le jaune, voilà qui sont des couleurs. Le jaune étant une couleur très, assez solaire, le jaune étant une couleur primaire ainsi que le bleu et le vert étant une couleur secondaire. Euh, mélange du jaune du jaune et du bleu voilà donc ça, ça permet effectivement de montrer cette, cette transition avec cette idée euh, de progression euh, vers l'avenir sachant qu'effectivement euh, visuellement euh, le, le principe veut que euh, euh, bah, la ligne de gauche à droite et en montant dans cette ligne là soit une ligne euh, euh, qui aille vers le futur donc une ligne positive alors que si on le dit dans l'autre sens ce serait une ligne vers le bas et l'arrière, donc vers le passé. Donc là, c'est vraiment une année, le fait d'avancer vers le futur et, et d'être progressif. Voilà. Donc là, on retrouve dans cette, dans cette image, dans cette allégorie, bah déjà, il y a plusieurs choses. Il y a un papillon. Donc là, on voit une aile, une aile, le corps du papillon et ses, et ses antennes. Donc le papillon. Dans l'aile du papillon, l'aile supérieure et l'aile inférieure, il y a un, un cœur qui correspond à la zone de génie qui vient ici entourer cette zone de génie. Cette, la zone de génie, c'est-à-dire la zone de mixité qui existe entre euh, les deux, euh, euh, les deux euh, monades qui viennent euh, s'assembler... S Interconnecter euh, et euh, se mélanger. La monade, c'est le nom du cercle euh, euh, du mouvement et de l'unité euh, euh, taoïste au départ, et euh, de, donc assez euh, relativement asia, donc asiatique pour pas prendre euh, différents mouvements euh, culturels et philosophiques qui ont. Euh, pris euh, euh, ce symbole comme, euh, comme source depuis euh, des millénaires des millénaires c'est vraiment un des plus vieux symboles euh, trouvés sur terre et qui correspond pour moi exactement à ce qu'on a aujourd'hui dans euh, la création euh, de comment fonctionne l'univers voilà. c'est à dire euh, d'une dualité noir et le blanc et si on le prend comme ça c'est comme ça qu'au départ était la monade c'est euh, les monts et les plaines c'est le ciel et la Terre, c'est le, le le ciel et l'océan, c'est la Lune et le Soleil. Enfin, il y a plein plein plein de choses qui s'affrontent, qui se qui sont liés à la dualité. Voilà. C'est pas forcément l'affrontement, mais c'est parfois aussi peut-être la, la combinaison. Mais c'est c'est c'est le cercle de l'unité qui est lié à la dualité. Parce que d'une dualité qui s'affronte naît l'unité. Et ce cercle normalement est en mouvement, tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que le blanc va prendre la place du noir, et le noir va prendre la place du blanc. Ce qui fait que ça va s'inverser, le blanc va devenir noir, le noir va devenir blanc, et il y a toujours, dans l'un, le germe de son contraire. Et ça, pour moi, c'est tellement fort que... Euh, euh, J'en ai même fait euh, l'adaptation pour mon propre logo euh, Manikeo. C'est tellement fort que ça représente vraiment tout le principe euh, de création de l'univers, euh, même facilement à... Euh, présenté aujourd'hui et tout ce qui s'affronte quoi et dans mon histoire je fais affronter les prédateurs et les proies donc les forces de prédation face à leurs victimes et je, je, et je dis que les médiateurs arrivent entre les deux pour faire le lien entre toutes les dualités pour recréer l'équilibre donc on voit cette zone de gris là cette zone grise ce gris moyen qui est le mélange entre le blanc et le noir et pourquoi ces deux cercles sont au dessus de personnes qui se, euh, qui se tiennent sur leurs genoux euh, enfin sur leurs jambes et leurs genoux c'est parce que je représente ces deux formes comme en fait des, des univers ce sont les univers les, ce sont les terres ce sont les mondes des êtres humains qui les euh, qui les supportent en dessous donc hommes et femmes ou hommes et hommes à femme et femme ou femme et homme voilà enfin c'est l'être humain euh, dans toutes ses, euh, ses, ses différences et ces combinaisons sachant que cette représentation symbolique euh, figure euh, Atlas donc le dieu euh, grec qui portait le poids du monde sur ses épaules donc, dans l'histoire mon personnage un de mes personnages principaux s'appelle Atlas et effectivement symboliquement porte le poids du monde sur ses épaules et à cette responsabilité donc on est là sur deux mondes qui s'affrontent qui cèdent et qui portent ensemble le poids du monde donc effectivement il y a toute cette symbolique là après on peut le décliner sur plein de choses c'est assez lourd de sens de ce que je voulais dire c'est à dire qu'effectivement on a chacun son monde à porter que son monde on, on l'envisage ou, le, ou on le décrit ou on le crée euh, en gros chacun sa croix à porter aussi euh, dans cette idée là euh, euh, et puis euh, bah, ce monde là on peut le partager avec quelqu'un et euh, faire en sorte que chacun ait son monde sans venir plaquer complètement l'un sur l'autre c'est vraiment pas l'un sur l'autre et on s'écrase dans chacun reste avec sa partie euh, et sa liberté euh, de vie et euh, on va venir euh, euh, se compléter, se combiner pour pouvoir créer un monde commun et faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est ce que j'ai représenté par le cœur de l'amour. Voilà, c'est ça que j'appelle, j'appelle l'amour. Et ça, ça va créer, ça va créer un fluide, une source de vie. Et comme j'aime bien l'idée alchimique de la transformation, ça va partir de, de la transformation et, et de la, euh, du brut vers euh, le, le, le, le poli, vers l'éclairé, euh, donc le, le, le, le sombre vers la lumière, l'ombre vers la lumière. Euh, on est dans cette transformation là et dans cette transformation là ça fait partie effectivement aussi du euh, du sablier alors là c'est pas du sable c'est du liquide et c'est du sang puisque c'est le le sablier euh, humain c'est à dire euh, le sang qui euh, coule dans nos veines mais aussi qui coule euh, euh, pour pouvoir montrer le temps qui passe et euh, la façon dont l'être humain se transforme par rapport au temps qui passe et l'avenir crée des gouttes et euh, éventuellement euh, euh, bah, des montées euh, de tempête en fonction de ces météos intérieures. Bon, ça c'est papillon. Pour papillon, parce que papillon, c'est également euh, très fortement euh, le symbole de la transformation euh, d'un état vers l un autre. C'est-à-dire euh, la chenille euh, devient une chrysalide. Euh, la chrysalide euh, permet euh, la transformation. et ce, euh, Donc le, co le cocon, pour la plupart des gens, si vous savez pas si c'est une chrysalide, c'est un cocon. Le cocon permet la transformation d'un un insecte vers un autre et vers le papillon qui est la, la sublimation de ce qui était au départ une chenille voilà donc ça c'est cette transformation là voilà pour le papillon et là on a effectivement la, la flèche euh, avec euh, le symbole féminin la croix ici et le symbole masculin la pointe de la flèche euh, qui euh, représente effectivement euh, le, le, le cœur sensible euh, bah, des hypersensibles euh, euh, voilà, euh, qui, qui, qui sont touchés par euh, par Cupidon, héros euh, ce euh, dieu euh, de l'amour euh, qui viendrait euh, euh, nous injecter euh, son poison euh, qui serait euh, à la base de, de, de, de sentiments amoureux et de dépendance. Enfin tout ça, voilà, pour mettre en place la dépendance affective, euh, l'amour la, de raison euh, face à l'amour de passion. Euh, voilà, j'explique tout ça aussi dans, dans, dans le livre. Donc voilà pourquoi effectivement c'était euh, cet élément lié au, lié au cœur. Et là si on revoit encore des petits éléments, on voit ici près des, des antennes qu'il y a des notes de musique. Alors les notes de musique pourquoi Et là on ne voit pas très bien avec la, la couleur de l'impression, mais euh, en fait euh, j'ai euh, choisi de mettre euh, comme partition l'ode à la joie. Voilà. C'est un peu logique euh, par rapport à mon, à mon, à mon idée. Hein. Euh, là, on revoit le mot ce qui apparaît en dessous en, en filigrane. Et ici, pourquoi, alors pourquoi, alors pourquoi la partition musicale C'est que dans mon, dans mon principe, dans mon concept, ce que je développe dans ma théorie, c'est qu'effectivement nous sommes des êtres musicaux et que les ondes, alors les ondes musicales, les ondes euh, vibrationnelles, enfin, tout est fondé sur, sur l'onde et la musique et elle trans, le elle transport. De l'onde euh, pour le message que ça implique en termes d'émotion et en termes de, de, de contenu, bah la musique, euh, le son euh, est euh, fortement impactant sur l'être humain qui est à la fois un accepteur et un émetteur. Et euh, cette euh, dimension énergétique, je la fais tra tra traduire par euh, par euh, voilà par, par, les, par les par les par les notes de musique qui vont venir euh, ponctuer, rythmer, euh, et créer une mélodie de la vie. Et c'est pour ça que je, dans les trois phases de de, de, de transformation que je, je, je fais appliquer au, au médiateur dans, dans sa création de de sa, de sa structure euh, mentale pour progresser il y a l'harmonisation la syntonisation et la symphonisation et effectivement c'est un, un, un principe qui est fondé sur euh, sur le jeu de mots avec euh, avec euh, l'onde musicale et l'onde euh, et tous les euh, tout le champ lexical de la musique et, euh, et, et en même temps de euh, de, de la fréquence donc la fréquence la longueur d'onde d'ailleurs est-ce est qu'on dit pas en amour être en phase être sur la même longueur d'onde euh, voilà. c'est extrêmement riche dans ce sens là et je pense que ça vient de d'origine de, de ces émotions là qui sont traduites comme ça quoi. voilà ici cette courbe là elle représente un brin d'adn donc pourquoi parce que c'est effectivement à la fois une sinusoïde et ça on on comprendra par rapport à l'onde qui est importante et euh, et même que j'en parle dans le bouquin en, avec ma création de d'un amplisson et d'un diapason euh, numérique euh, comment faire en sorte de, de s'accorder donc c'est pour ça qu'effectivement c'est lié à la musique c'est c'est comme un instrument de musique qu'on accorde ben, l'être humain s'accorderait de la même façon en trouvant son propre la c'est c'est c'est une dimension que je développe dans mon, dans mon livre donc c'est pour ça qu'il y a ces ces partitions et puis ces ondes sinusoïdales et là on voit un 8 donc ça rappelle le bras des N, et le 8 étant euh, le chiffre euh, euh, qui est symbolique de l'infini, de donc euh, dans un sens ou dans l'autre, euh, c'est un, un mouvement perpétuel et on le retrouve effectivement aussi dans le, dans le papillon, qui est en forme de 8. Voilà. C'est un, un, un, circuit, un, un circuit fermé, un ouroboros différent, puisque en fait dans l'euroboros, on tourne en rond euh, comme ça. Parfois, on peut tourner en rond comme ça, c'est pour ça que je l'ai exprimé aussi dans, dans mon livre, dans, dans ce genre de, de, de, de concept visuel. Et là, effectivement, bah, cette ourobouros-là euh, nous permet d'en de, sortir et de, de se libérer de, de nos travers et de nos problématiques euh, qui nous empêchent d'avancer vers, un, vers un, une meilleure version de nous-mêmes, ou la meilleure version de nous-mêmes, qui nous amène vers la, divi la, vers la divinité. C'est pour ça que j'ai utilisé des, des personnages euh, avec des, des noms euh, de, de dieux grecs anciens qui sont quand même très symboliques de, de ce que c'est que le, les dieux et déesses euh, dans, le, euh, dans le panthéon euh, des, des dieux en général. Mais il n'y a pas que, ce, que les grecs euh, ou les latins ou, qui, sont, qui sont abordés dans le, dans le livre. Je peux aussi parler du, euh, de, de, ce, de ce couple divin effectivement, euh, c'est aussi la représentation de, des cerveaux et des âmes, avec un, un, une personnalité qui comprend à la fois une partie féminine et une partie masculine, et vice versa, une partie féminine et une partie masculine, euh, chez un homme ou chez une femme, et finalement euh, couple divin, pourquoi Parce que euh, cette réunion euh, rappelle euh, euh, l'idée euh, platonicienne euh, euh, de euh, euh, de l'androgynie et euh, et de la du rassemblement euh, d'une partie hommes et d'une partie des femmes pour créer euh, l'amour et euh, revenir vers euh, vers, vers, vers, vers l'éternité, vers Dieu donc là on est sur effectivement l'idée de l'éternité par rapport au 8 dont je parlais qui est euh, ce cercle infini donc c'est l'éternité parce que mon, mon roman, mon histoire, mon concept est fondé sur euh, la recherche d'immortalité et euh, le concept euh, du divin par rapport à cette idée d'éternité, donc là on est aussi sur cette image euh, visuelle de ce que c'est que l'androgynie c'est-à-dire le mélange entre l'homme et la femme entre euh, euh, deux, euh, deux forces qui se combinent et qui ne s'affrontent plus parce qu'ils ont trouvé euh, leur terrain d'entente et leur accord ils sont en accord, donc encore fondé sur cette idée d'accorder et c'est ça qui déclenche euh, l'harmonie finale et euh, pour revenir à à la et dans ce, cette définition d'un besoin de, de, de paix intérieure en, en ayant le, le minimum pour vivre et l'essentiel pour vivre, on est dans cette démarche-là d'un besoin et d'une envie euh, d'une vie euh, euh, qui a pour objectif euh, la tranquillité et l'absence de troubles pour éviter les souffrances ce qui reprend effectivement les, les principes même euh, des, euh, des idées euh, bouddhistes sur le, le, le détachement et, euh, et de, de, des choses matérielles et euh, des choses qui, qui, qui font souffrir donc pour moi voilà, c'est un mélange un peu de, de toutes les philosophies qui euh, traitent de, de la recherche du bonheur avec euh, la, la recherche euh, aussi euh, de comment ne pas souffrir et comment euh, se détacher des choses qui nous font souffrir voilà. donc ce couple divin, cette hiérophanie euh, qui euh, représente euh, une seule âme, donc l'amour sur une seule âme qui serait effectivement euh, non pas euh, la, euh, le rassemblement de deux moitiés, mais ce que je raconte dans l'histoire et dans le concept euh, plutôt euh, euh, l'assemblage euh, de euh, plutôt la, la réunion de deux personnes qui ont trouvé leur euh, leur, leur, euh, euh, leur unité donc ils sont entiers et ce qui crée un couple, ce fluide là qu'on qu qu voit passer euh, euh, de cette, cette, ce couple divin, c'est le fruit en fait de l'élixir de Jouvence. Et en fait, euh, cette, euh, ce, ce, ce, ce récipient, c'est le, le Graal en fait, c'est l'élixir le, le, le, de Jouvence, le Graal, l'idée la, la, la, de l'éternité. Euh, de la, de, la, de la vie après la, après la mort ou de la vie après la vie et c'est cette idée d'éternel de, de, recommencement qu'on retrouve effectivement dans le groupe et dans le, dans, dans le principe du yin et du yang dans, dans le tai chi euh, donc voilà, donc ça c'est effectivement euh, cette dimension là et quand on tourne le bouquin donc là on voit pas mal de, de petits Buros hein, des petits, de petits, de petits cercles vicieux, des petits cercles concentriques un petit logo le mot ataraxia en grec, ici, voilà. euh, euh, il y a encore le mot homme, voilà, ici, homme, O-M, qui est euh, le son primordial euh, au niveau euh, homonymie. Euh, homme sonne comme homme, H-O-M-E, et c'est vrai que c'est un, un livre qui est quand même très très humaniste et humanitaire, en plus de, du développement. Personnel, c'est aussi un développement de l'environnement que je mets en place dans, dans, dans le livre et sa place de l'homme dans l'environnement. Voilà. Et donc, pour finir sur la dernière couverture, on retrouve ce noir et blanc, toujours qui est lié à, non seulement à l'ambivalence, mais à la combinaison, qui est lié à, à l'alternance et l'alternative des choses. Euh, donc, ça, ça rentre dans cet éternel recommencement qu'on trouve dans le cercle vicieux ou vertueux du, du, de l'oroboros et, euh, et derrière, on, on se retrouve avec, effectivement, euh, même dans l'inéliante, qui est toujours cet annel en commencement. Et là, on retrouve euh, le noir et blanc, qui est effectivement cette idée-là. Et je rajoute aussi une nouvelle idée. Donc là, on revoit un petit oroboros un petit aussi. Et, et je rajoute aussi le panda. Le panda qui est euh, donc, euh, asiatique, chinois avec euh, cette dimension noire et blanche, donc c'est et puis aussi le euh, symbole de la WWF, donc au niveau de, euh, de, de la protection euh, des animaux. On voit aussi euh, ici euh, des formes qui ressemblent à des toiles d'araignées, c'est pour le lien, le lien qu'on qu fait avec les gens, euh, mais c'est pas seulement le lien, c'est aussi, en transparence, on voit pas très bien, mais ce sont les figures de Cladny, Donc c est, c est, ce sont euh, les symboles de la scimatique, qui est la, la science qui permet de transformer la vibration en, en son et en forme géométrique. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut trouver ça dans le vivant et que ce serait, qui serait à l'origine de la création des, des différentes tâches sur les animaux et la façon dont c'est fait aussi pour les plantes, etc. On retrouve dans ces couleurs-là des formes de taches d'animaux alors il y a de la vache il y a de, euh, euh, du panda il y a euh, du puma il y a du léopard et on voit également du zèbre et le zèbre euh, pour ceux qui connaissent pas encore je vais expliqué c'est le terme qu'on utilise pour parler des personnes dites euh, euh, sur douées ou en tout cas capable d'avoir de la surdouance, qu'on euh, dit aussi haut potentiel, h -A -U -T, le haut dans le sens, euh, la hauteur, avec beaucoup de potentiels dans, dans, dans, dans leur façon de voir la vie et d'éventuellement de créer les choses. Et je pars du principe que, euh, dans, les dans la définition des médiateurs, il y a une grande part, euh, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'hypersensibles et émotifs qui font partie des médiateurs j'explique pourquoi. Il y a une théorie que j'ai trouvée euh, nulle part, mais que j'ai moi développée à partir de, dont je disais, la loi de la nature euh, sur l'équilibre, et, et qui est pour moi euh, tellement évidente, tellement de bon sens, euh, qui explique beaucoup de choses aujourd'hui sur le, le déséquilibre et comment le, le ramener que euh, dans mon histoire et dans mon principe, euh, je l'ai développé. Voilà. Et donc là je pense que j'ai fait le tour. Donc il y a rayon de lune, ma boîte d'édition, euh, qui est ma boîte à moi. Hein. Euh, voilà. Et si on voit marqué Kladni, Donc, effectivement, c'est le, le scientifique à l'origine de la scimatique. Là, on voit un mandala bouddhiste. Donc, euh, parce que le mandala, c'est aussi euh, une représentation de l'aspect éphémère de la vie. Euh, mais c'est aussi un labyrinthe intérieur, un labyrinthe microscopique, comme un labyrinthe macroscopique. Et c'est une représentation symbolique de l'univers. Voilà. Bon, ça correspond bien à... Aux symboles qui sont développés dans, dans mon livre que je vous invite à découvrir.